Alors, justement, ces Parisiens discriminants, ces Parisiens qui refusent l'enrichissement culturel, ces Parisiens qui refusent de coucher avec l'altérité, que peut-on en dire Coucheriez-vous avec un mec du 9-3 Coucheriez-vous avec une fille du 93 Le poids des origines du lieu de résidence dans le choix du partenaire Et le troisième volet d'une étude quantitative menée par euh, le cabinet, euh, Cam enfin commandité par le cabinet CAM 4 est menée par l'IFOP. Je vous prie de m'excuser, je suis obligé à ce titre, c'est la coutume dans ce secteur de vous lire une formulation légale, donc ça ne dure que, que 10 secondes, étude IFOP pour CAM 4 réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 4 au 20 mai 2018 auprès d'un échantillon de 2007 personnes représentatives de la population parisienne âgée de 18 ans et plus. Voilà, c'est la pratique en vigueur dans ce secteur. Quand vous citez les résultats d'une étude quantitative vous êtes obligé de lire des mentions légales un petit peu comme à la fin d'une publicité euh, automobile vous êtes obligé de lire les consommations etc plein de trucs chiants qu'en général les diffuseurs accélèrent euh, comment je le sais bah parce que c'était mon premier métier de faire des études quantitatives de la sorte chez TNS Saufret ça n'a pas duré longtemps euh, ça n'a duré que six mois c'est vous dire à quel point ça m'a passionné euh, néanmoins un sociologue honnête, un, un chercheur, un observateur honnête des choses humaines, des comportements humains, du cœur humain, se doit de temps en temps, même s'il affectionne plus particulièrement le qualitatif, de se, se référer, de s'adosser à quelques chiffres. Alors je voulais proposer... Euh, je crois que c'était à une seule reprise l'année dernière avec une vidéo assez longue euh, de près d'une heure qui s'est la vie sexuelle des parisiens qui m'avait réclamé beaucoup de montage puisque j'avais insisté pour qu'il y ait euh, ma bobine synchronisée au, au document. Aujourd'hui sortez la calculatrice, le bloc-notes et le feutre on va faire des stats. Cette fois-ci, vous avez vu, je m'économise la peine de montrer ma bobine, donc comme ça je montrerai beaucoup plus vite. Alors, que peut vous dire l'ancien professionnel du secteur sur le modus operandi ah, alors avant ça, oui, alors il faut que je partage une assez mauvaise nouvelle avec vous. Enfin, assez mauvaise, non, puisque euh, on a désormais, on sait désormais depuis Christopher lâche que la politique s'est désignée l'ennemi. Donc, nous avons bien sur YouTube et ailleurs un ennemi. Alors, l'ennemi en télé, radio, médias, presse, je l'ai déjà euh, assez vite euh, touché du doigt. J'ai assez, assez vite fait sa rencontre, puisqu'il m'a... Euh, il m'a exfiltré très rapidement avec perte et fracas. Mais là, manifestement, euh, la résistance idéologique se produit aussi sur YouTube, puisque mes vidéos sont ré régulièrement signalées. Donc le signalement est un euphémisme pour dire en fait dénoncer. Hein, C'est comme euh, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Donc mes vidéos sont régulièrement dénoncées par des inconnus, mais organisées en communauté muette et euh, active sur les réseaux sociaux, avide de justice virtuelle et de justice sociale, imaginons. Et euh, donc, la dernière vidéo qui en a fait les frais, et a été celle consacrée aux méfaits du porno, euh, brièvement intitulé le porno, c'était un entretien audio, je dis bien audio, donc ne contenant aucune image euh, de nature euh, vulgaire ou pornographique, un entretien audio d'1h47 réalisé avec le, le jeune auteur euh, Lounès Darbois, auteur contre culture d'un du, essai, un très bon essai, qui s'appelle euh, Sociologie du Hardeur, et bien cet entretien audio a été signalé. Et alors, tenez-vous bien, même pas pour euh, ce qu'on aurait pu, à la limite, euh, imaginer euh, être l'angle le, le, d'attaque, le point faible, l'aspect pornographique, pas du tout. Il a été signalé comme escroquerie. C'est théoriquement impossible, mais ça a été le cas. Donc, je réfléchis, alors j'ai déjà fait appel, hein. vous savez que la, la, la dernière fois qu'une vidéo a été strikée, c'était pour la fameuse « Belle mais noire », donc je vous mets le lien ci-dessous, et j'ai gagné en appel. Nous allons voir cette fois-ci si YouTube réexamine placidement sa décision, et si c'est le cas, je devrais gagner, car cette vidéo, pour ceux d'entre vous, pour les 67 000 d'entre vous, qu'il avait écouté, elle est inattaquable, le propos est absolument inattaquable et il n'y a aucun spam ou escroquerie là-dedans, c'est une vidéo gratuite, non monétisée et qui ne réclame aucun fond et qui ne détourne rien du tout. Voilà. Donc c'est inattaquable, faut le savoir comme dit l'autre. Euh, j'espère je, gagner en attendant, je ne vous demande je suis en train de réfléchir. À la meilleure stratégie collective à mettre en place. Ne faites rien, ne soyez pas acide ou acerbe envers YouTube, ne leur tweetez pas des choses désagréables, ça ne peut que nuire à l'image de la communauté. Quand j'aurai trouvé, quand ma réflexion aura accouché d'une stratégie de défense euh, que j'estime pertinente, je vous, le, je vous le dirai les chatons et nous agirons de façon concertée, optimale, efficace. Pour l'instant, on serre les rangs. On serre les fesses, mon premier strike a été levé, donc là ça, même si celui-ci reste, ça ne fera qu'un strike. Donc on serre les fesses, on est en cohésion. On n'oublie pas de rétribuer le travail gratuit que je mets à votre disposition avec des pouces et des commentaires systématiques, et on en parle un petit peu autour de soi. Donc, j'ai récemment défendu deux YouTubeurs strikés, Léo Desfilogines et euh, Jean-Marie Corda, qui se sont gentiment portés à ma rescousse sur Twitter, euh, à charge de revanche, les gars. Donc, je vous en remercie au passage. Euh, Mentionnez également mon nom dans une nouveau vidéo YouTube, comme j'avais fait avec vous. Ça mange pas de pain. Comme on dit. Donc, on se serre les coudes et euh, mentionnez sur vos différents sociaux, euh, réseaux sociaux et asociaux les chatons, mentionnez que je fais l'objet d'attaque. Euh, Parlez-en, dites-le, hein, euh, que si je tombe, ça ne soit pas dans l'ombre. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande. Rompez, mieux les rompez. Quand j'aurai plus, je vous le dirai. Attendons la décision de l'appel. Étude donc réalisée pour euh, le, blo le, le, mug, le blog, pas. Ah, le mag, pardon, le Pardon, magazine, Cam 4. Alors 2000 personnes, c'est un bon échantillon. Il hein. faut savoir que sur de l'auto-administré, c'est-à-dire sur du questionnaire administ administré anciennement par Minitel, désormais par, in par Internet, c'est euh, représentatif à partir de 1000, 1200. Moi j'aimais bien faire des questionnaires à 1500 personnes. Là, 2000. On ne connaît jamais les critères de pondération exacts, hein, ça c'est à la charge du chargé d'études, comme son nom l'indique, mais on peut estimer que c'est un échantillon représentatif. Alors qu'en dire quapprend on Je ne vais pas évidemment parcourir chacune des lignes de chaque page. J'ai fait un, un pré-travail de, j'ai fait une présélection et je ne balayerai avec vous que les éléments qui me semblent, euh, qui me semblent pertinents. Donc d'abord, euh, à Paris, hein, si l'on en croit la scalabilité de l'échantillon, c'est-à-dire si l'on en croit la représentativité de l'échantillon, il y aurait près de 54% de femmes pour 46% d'hommes, évidemment. Alors moi, quand j'entends ces chiffres-là, j'ai envie de dire euh, qu'est-ce qui voilà, hein, qu'est-ce qui vous permet euh, Où sont les trans, où sont les. Bon, je plaisante. Oui, alors c'est ce qui correspond. Hein, euh, beaucoup d'hommes célibataires ont l'impression que c'est une idée reçue se disent mais où sont les femmes seules Alors évidemment elles sont pas dans, forcément dans les tranches d'âge qui les intéressent, mais euh, voilà, idée reçue, non reçue. Euh, idée euh, validée par les chiffres, il y a 54 sur 100 parisiens, il y a 54 femmes. Les professions, alors puisque je vous parlais des âges, évidemment on retrouve un petit peu notre courbe gaussienne avec un, je, moi j'aurais dit spontanément 20% de retraités à Paris, c'est un petit peu moins, mais plus intéressant que les âges, nous voyons en bas à gauche dans la catégorie, sous catégorie profession de l'interview, nous voyons que en additionnant les retraités à 18.5 à 18, et les sans activité professionnelle qui se montent à 15.2, 15,2%, eh bien on arrive à 18 plus 15, 18 plus 10, 28, plus 5, 33, donc on est quand même à un tiers, on est quand même à 33%, un tiers des parisiens ne travaillent pas. Euh, voilà. Donc ça, euh, c'est quand même un phénomène tout à fait, c'est quand même une, une particularité sociologique tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il y, une, une, y a un tiers de Parisiens qui vivent d'une rente et/ou d'une pension de retraite. Euh, autre, euh, autre statistique intéressante, le pourcentage des célibataires. Alors. Euh, quand par célibataire, il faut savoir que les instituts de sondage ont en général, une, ils en, ils en entendent une définition très stricte, et j'ai expliqué à longueur de séminaires, notamment dans les séminaires qui touchent aux rencontres, vous savez que les séminaires qui touchent aux rencontres ne constituent qu'un quart de mon travail, hein, contrairement à ce que, ce que pourraient penser les moins assidus là, euh, non non, moi je, je, c'est un quart rencontre, un quart vie de couple, un quart vie professionnelle, un quart, un quart efficacité personnelle. Donc dans mon quart de séminaire sur les rencontres, j'ai déjà expliqué que, le, la, que sémantiquement, même si le mot célibataire était toujours largement employé, en fait, ses frontières ont complètement glissé et qu'aujourd'hui, un célibataire, ce n'est pas quelqu'un qui ne voit personne, c'est quelqu'un qui, qui ne se décide pas à cranter. Donc, plus intéressant intéressante que la définition administrative euh, du célibataire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelques petites additions rapides. En additionnant les ce qu'ils appellent célibataires, les divorcés et les veufs, on est quand même à 51 plus 8, 59 plus 5, 60. 4, Donc, on est à près des deux tiers, 2 hein. deux tiers ça serait 66%. On est à près des deux tiers de, des Parisiens et des Parisiennes qui sont single, qui sont, euh, on va dire, célibataires au sens large. Et en. Qu'est-ce que je voulais vous dire Pourquoi est-ce que j'ai noté les trois quarts dispo Ah oui, et comme, évidemment, donc deux tiers de single au sens large, mais quand on y ajoute ceux qui sont en couple et celles notamment qui sont en couple, mais qui ne sont que dans l'attente d'une meilleure branche à accrocher, ou les couples euh, ouverts, ça fait qu'en réalité, ce ne sont pas deux tiers des Parisiens et des Parisiennes qui sont disponibles, mais une proportion bien plus proche des trois quarts. Donc, quand vous rencontrez un Parisien ou une Parisienne, sachez que euh, s'il vous plaît, ou si elle vous plaît, eh bien, partez du principe que sa, la, sa chance de disponibilité physique et slash, ou mentale se monte à 3 sur 4. Statut marital, euh, alors pareil, là, livrons-nous à une petite addition qui consiste à additionner les pas sous le même toit et les pas en couple. Alors, 43% habitent seuls, 12% n'habitent pas sous le même toit. 43 et 12, ça fait 55%. 55%, ça veut dire que plus d'une personne sur deux à Paris habite seul. Et j'en ai déjà parlé, euh, notamment à l'époque de l'émission de, de télévision à laquelle j'ai participé, euh, le, le, la crise du logement à Paris la demande euh, qui afflue et l'offre qui se contracte, qui se restreint, c'est Notamment, c'est pas qu'une histoire de mondialisation et de prédation par le haut, comme dirait Zemmour. C'est également une crise de la séparation, du divorce, du, du néo-célibat et de la volonté des gens d'habiter seul. Hein, avant, on habitait en couple beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on désire, hein, je, encore une fois, c'est pas un jugement, j'en suis le, le, le parfait exemple, euh, on, on demande, on exige un espace individuel et donc évidemment le nombre de d'appartements disponibles. Alors ça provoque ça a deux conséquences sur le marché. Le premier c'est que les appartements de grande dimension sont, euh, sont segmentés, sont partitionnés, sont découpés, vendus à la découpe ou alors les travaux sont faits avant, euh, ils sont plus ou moins intelligemment plus ou moins bien découpés en surfaces beaucoup plus petites et évidemment chacune de ces surfaces est euh, demandée par hein, qui euh, le, le, la trentenaire célibataire qui le quadra, euh, qui désire habiter seul, qui le quinca, etc. Page, euh, nous apprenons page 5. Euh, alors là, on rentre dans le dur avec la proportion de parisiennes qui refuseraient, de parisiens et de parisiennes qui refuseraient de se mettre en couple avec quelqu'un originaire de. Eh ben, justement, découvrons-le. C'est une étude, vous l'aurez compris, sur la discrimination. Et ce qui est, euh, ce qui est passionnant avec la discrimination, notamment, c'est d'y apporter des chiffres, mais c'est notamment de remarquer que est-ce que je vous dis la conclusion maintenant Est-ce que je vous la garde pour tout à l'heure Eh, je vous la garde pour tout à l'heure. Bref, la discrimination, c'est la base du choix du partenaire amoureux. Parce que qu'est-ce que c'est que choisir un partenaire, un partenaire sexuel ou amoureux Sinon, discriminer un ensemble de prétendants ou d'opportunités qui s'offrent à vous pour en préférer d'autres. Qui est discriminé dans les faits J'espère que ce euh, constat, que cette lecture ne me vaudra pas un nouveau strike. Je déconseille à mes opposants idéologiques et notamment à certaines youtubeuses communautaires de tenter de me striker là-dessus parce que là, je pense que je suis, encore une fois, inattaquable, sourcé et chiffré. Eh bien, les Parisiens et les Parisiennes discriminent à 57% un, un quelqu'un d'originaire d'un pays d'Afrique subsaharienne, donc ça a tout, toutes les chances de s'apparenter à un noir, même si bon encore une fois, noir, libanais, homme, femme, aujourd'hui toutes ces frontières sont mouvantes, mais voilà, si vous êtes d'Afrique subsaharienne, vous êtes euh, potentiellement exclu du marché des rencontres avec les parisiens à 57%, alors après, euh, à partir de là, euh, bon, moi... Ça m'évoque un truc, hein, qui serait de se, de se demander pourquoi. Hein. Un pourquoi, pas forcément un pourquoi individuel, mais un pourquoi collectif. Un pourquoi collectif, il faut toujours se rappeler que responsabilité individuelle et responsabilité collective sont un petit peu comme deux ruelles. Euh, C'est comme deux ruelles à la Médina. Hein, ça, ça peut être deux ruelles qui restent parallèles pendant, pendant très longtemps, sans forcément se, se rejoindre. Il faut être capable d'envisager les deux. Hein, on peut être... Euh, on peut être innocent à titre individuel et coupable collectivement. Donc pourquoi, à votre avis, posez-vous la question, pourquoi est-ce que 57% des Parisiens, on, on partitionnera, on détaillera tout à l'heure, euh, on fera la segmentation homme-femme de ce résultat dans un instant, pourquoi est-ce que 57% des, des Parisiens, donc, euh, discriminent un Africain noir d'Afrique subsaharienne euh, alors, suivent à 51% les maghrébins, à 44% les asiatiques, à les Asiatiques, ça, ça, ça sera le plus gros écart de réponse entre les hommes et les femmes. À 32%, les pays d'Europe de l'Est, à 31% l'Amérique du Sud, et à égalité, hein, une égalité euh, quasi parfaite, à, à un point ou deux points près, l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Donc, le, ce qui est quand même intéressant, c'est que, alors, enfin, moi je, je partage avec vous des surprises à la, à la lecture de ce document, je le lis en quasi direct avec vous. Euh, je n'imaginais pas que 20% des Parisiens, que qu'une femme sur cinq, un homme sur cinq, allait discriminer un habitant d'Europe du Nord. Mais bon, euh, pourquoi pas, à la limite, ce pourcentage, je l'aurais estimé un peu plus un peu plus bas. Après, il y a toujours un biais déclaratif, mais enfin, quel intérêt de mentir là-dessus Alors, maintenant, euh, fragmentons, partitionnons. Partition, partition, et apportons notre attention au découpage homme-femme. Alors là, je vous le donne en mille, hein, la constatation, euh, elle, euh, je vous laisse une seconde, deux secondes, trois secondes pour vous la faire en votre fort intérieur. Ben oui, les plus discriminants sont les plus discriminanteux. Ce sont les femmes qui discriminent toutes les origines ethniques plus que les hommes. La, la barre... Du, de, du bas, alors moi évidemment j'ai imprimé en noir et blanc donc je, je pense que cette barre est rose ou rouge ou quelque chose quelque chose comme ça vous m'excuserez si euh, sur votre écran ce n'est pas le cas en tout cas la barre qui est en bas dans la colonne de droite qui est la barre des femmes, on voit bien que elles sont plus discriminantes sur tous les profils ethniques, avec un 62% pour les Africains, un 57% pour les, pour les Arabes, un, un 39% pour les, les mecs d'Europe de l'Est, donc voilà, euh, ce qui est première conclusion provisoire. Et ça, ça me rappelle quelque chose que je raconte depuis également longtemps, qui est que euh, ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé pathétique les euh, hurlements et les cris d'orfraie des femmes euh, qui me reprochent sans considération, sans connaissance de mon travail, de vendre de la technique de drague et de la technique de séduction à tour de bras, car en général leur analyse et leur lecture de mon travail s'arrêtent là. Euh, prônant un naturel abstrait et une absence euh, complète de proactivité de la part de l'homme et de connaissance du, du, du terrain, bref, euh, quand en réalité, hein, quel sexe se maquille, quel sexe truc, quel sexe se montre Évidemment, toujours ou quasiment toujours apprêté pour plaire. Et quel sexe dénile, euh, dénil euh, naturel dans sa dans sa propre pratique de salle de bain, c'est la femme. Hein. Donc la prochaine fois qu'une qu femme vous reproche de vous intéresser au fond, de vous de vous, cri vous critique, vous menace ou vous vous, vous snob, vous reproche, oui, de, de vous intéresser au fonctionnement des relations amoureuses, demandez lui de sortir de chez elle euh, sans, j'ai pas dit nu, nu au sens, euh, figuré, sans maquillage puisque la, la première de ses armes de séduction, c'est son apprêtement et son maquillage. Donc déjà, quand on n'est pas foutu de montrer son visage nu, et qu'on ne peut se montrer que derrière une couche de, je, je dis de truc, parce qu'en italien, c'est que le maquillage, ça se dit comme un truc. Se maquiller, ça se dit truquer, ça se dit trucare. Donc, quand on se truc, quand on se change, quand on se déguise, quand on se maquille avant d'être vu par les autres, quand on masque systématiquement tous ses défauts, par une, une épaisseur inconsidérée de, de, de peinture, de trucs, eh bien, on est en général, si on avait un petit peu de logique, un petit peu de bon sens, un peu d'honnêteté, euh, on se la fermerait gentiment hein, sur les, euh, les reproches et, et sur le… voilà, on, on aurait le jugement un peu plus tendre, un peu plus tempéré sur ceux qui s'intéressent aux, aux voies impénétrables de la séduction et des rencontres. Bon. Ceci étant dit, bah, même raisonnement ici, hein, encore une fois, quand je suis systématiquement signalé, euh, signalé, blâmé, euh, quand, je me, quand je me prends des retours de bâton de la communauté de la bien-pensance, c'est en général euh, mené et lidé par des femmes, qui est le plus discriminant, hein, qui dans les faits, qui dans sa praxis fait l'œuvre du plus de discrimination envers les hommes exogènes au groupe, eh bien... D'après l'IFOP et CAM4, on voit que sur toutes les catégories ethniques, ce sont les femmes. Voilà, donc les plus racistes sont les femmes. Les femmes parisiennes sont plus racistes que les hommes. Si vous êtes en désaccord avec ce constat, eh bien je vous invite à euh, aller gentiment... Qu'ils aillent tous se faire enculer Et également à faire vos, vos observations à IFOP et à CAM4. Alors quels, dans quels arrondissements se trouvent ces hommes et ces femmes discriminants Eh bien, sans surprise, pour ceux qui connaissent un petit peu la sociologie parisienne, ce sont évidemment dans les, dans les arrondissements du centre-ouest, pas, paradoxalement pas tant dans le 16e que cela, il faut savoir que le 16e... Et très... Euh, le 16 e est, est habité par de nombreuses communautés euh, qui ne sont plus tout à fait catholiques, qui ne sont plus tout à fait 100% françaises de souche. Euh, non, les plus euh, hermétiques et les plus endogames, euh, et les plus endogènes, sont les habitants du 8, du, dans l'ordre du 1, du 2, du 6, du 7 e et du 8 e arrondissement, donc mentalement. Si vous ne voyez pas très bien où sont ces arrondissements, vous faites un petit escargot mental en partant du centre de Paris et en partant légèrement vers la gauche, sans tout à fait arriver à sa frontière ouest. Alors justement, ces Parisiens discriminants, ces Parisiens qui refusent l'enrichissement culturel, ces Parisiens qui refusent de coucher avec l'altérité, que peut-on en dire Alors ils ont majoritairement plus de 60 ans. Mais de toute façon, dès qu'on passe le cap des 25, on est à plus d'un Parisien sur deux qui refuse de se faire, et d'une Parisienne qui refuse de se faire enrichir culturellement les, les parties génitales. Le diplôme, le diplôme la catégorie socio-professionnelle, le niveau de vie et la religion, non la religion non, mais diplôme, catégorie CSP et niveau de vie sont plus ou moins des critères non discriminants dans la discrimination, c'est-à-dire que globalement, ça vaut pour tout diplôme, toute CSP, et toute catégorie socio-professionnelle avec des différences mineures et selon moi non représentatives. C'est évidemment plus marqué chez les catholiques pratiquants, et occasionnels, c'est pareil, hein, la nuance encore une fois est floue. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant sur cette page, c'est que c'est également vrai à 43% pour les musulmans. Donc, euh, mes amis de la bien-pensance pour qui euh, l'autre est toujours le bienvenu et l'autre est toujours valorisé et l'autre est toujours apprécié quand le semblable est déprécié. Euh, sachez que nos amis musulmans sont à près d'un sur deux, hein, 41%, 4 sur 10, près d'un sur deux, à discriminer euh, les, les Noirs, les Africains, les Subsahariens dans leur rencontres. Voilà, ça c'est pour la, la bien-pensance officielle. Qui a fait qui a érigé en art euh, le fait de s'indigner des discriminations justement donc il se retrouve évidemment, euh, encore une fois, euh, ça c'est logique, hein, là aucune surprise, un petit peu plus nombreux au Front National Républicain, mais Enfin, à deux points, on est quasiment dans la, la marge de lecture, on est quasiment dans l'erreur de lecture. Deux points sur un échantillon de 2000, c'est très peu représentatif. Et là, on voit vraiment que politiquement, hein, la, la ligne de flottaison, la ligne de fracture, hein, euh, l'axe de lecture de notre panorama euh, des partis euh, politiques institutionnels, c'est-à-dire euh, France Insoumise à, à l'extrême-gauche et euh, le Rassemblement National à ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême-droite, est parfaitement, parfaitement respecté. Donc euh, la frontière gauche-droite n'existe peut-être plus avec la synchronie des bourgeoisies euh, sur le programme électoral de, de, notre, de notre Emmanuel Macron, mais en tout cas, sur le rapport à l'altérité, à l'enrichissement culturel et à l'immigration, manifestement, il est encore là avec une linéarité qui ne cesse de m'impressionner. Rendez-vous, page 10. Alors, page 10, nous zoomons sur la proportion de parisiens et de parisiennes. Non, pardon, de parisiennes exclusivement, donc de femmes qui refuseraient d'être en couple avec quelqu'un originaire de la Seine-Saint-Denis. Et alors Là, euh, c'est un des graphes les plus intéressants, euh, notamment parce que ce qui m'a scotché, à titre personnel, c'est que parmi ces parisiennes qui discriminent les banlieusards typés 93, eh bien l'immense majorité n'ont pas le bac, c'est-à-dire que ce sont les catégories professionnelles les moins diplômées. Donc ce sont les esthéticiennes, les coiffeuses, euh, les shampooiennes, euh, les femmes de ménage, et ce sont ce genre de catégories d'activités professionnelles qui sont le moins à même de euh, d'accepter. Euh, les profils marqués ethniquement, marqués euh, sociologiquement, marqués banlieue, typés banlieue. Euh, donc, on peut euh, se laisser aller à penser, sans être des milieux autorisés, comme disait Coluche, que ce sont également les plus, les plus hypergames. Alors, prolongeons cet axe de lecture avec la catégorie, la sous-catégorie niveau de vie. Et là, encore une fois, on remarque quelque chose que j'avais déjà remarqué et exposé notamment dans mes, dans mes différentes vidéos sur la consommation et sur l'alimentation, qui est au debout du, euh, du spectre des revenus, finalement les comportements se, se, se ressemblent. C'est-à-dire que le, ceux qui mangent le plus mal sont les catégories les, les, les plus moi, les moins aisées et les plus aisées. Et de la même façon, ceux qui discriminent le plus nos chères têtes blondes en italique blonde ou entre guillemets si vous voulez du 93 et eh bien ce sont à la fois les plus riches et les plus pauvres vous voyez 35% des catégories aisées contre euh, 35% des catégories pauvres. Voilà, donc il y a un seuil de, de pauvreté euh, structurelle, pour ne pas dire endémique, mais en tout cas euh, structurelle, en deçà duquel euh, l'altérité est un concept euh, qui, qui, qui, qui est étranger. J'ai procédé à un choix arbitraire visant à survoler ou à éliminer quelques slides, car j'ai eu l'impression que ma première lecture statistique quantitative des comportements des Parisiens en matière de rencontres l'année dernière avait été un petit peu longue. Mes statistiques YouTube me montrent que vous avez été un certain nombre à décrocher au bout de, de 15-20 minutes sur la précédente vidéo. Euh, raison pour laquelle j'ai souhaité que celle-ci soit plus courte. Vous me direz en commentaire si cette longueur vous va. Vous me direz également en commentaire si vous souhaitez plus ou moins de, euh, de vidéos de ce type on communique sur mon strike, on se prépare à une, à une action de réponse, on commente et on like les vidéos, et on s'abonne à la chaîne, afin que, évidemment, par effet de masse, nous soyons de plus en plus euh, nombreux, que nous, que nous apparaissions comme une communauté de plus en plus nombreuse, solide et organisée. C'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Rompez les chatons, miaulez, souhaitez-moi bonne chance pour mon appel, et à très bientôt.